Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Avignon, chez Agis, pour rencontrer Stéphane. Bonjour. Salut Stéphane Tu Salut. es déjà là à m'accueillir eh Oui, et je t'attends avec une barquette. Waouh C'est mon plat préféré ici. Génial C'est toi qui le fabrique C'est Agis qui le fabrique, moi je l'emballe. D'accord, voilà. Bah tu vas me montrer Alors, Allez, on y va. Allez. C'est quoi toi, ton job ici Alors, Je suis chef d'équipe dans le service expédition. C'est-à-dire C'est-à-dire que je gère euh, l'équipe, la production et la qualité des produits qu'on envoie. Alors justement, les produits, euh, tout est fabriqué ici, qu'est-ce que vous faites Tout est fabriqué ici, on fait des plats préparés et euh, des plats traiteurs aussi. D'accord, que vous distribuez un peu on partout distribue. en France C'est -ce ça, qu'on distribue de partout euh, dans tous les grands, les grands centres commerciaux en France. Alors là, on voit des grosses cuves, ça sert à quoi Alors ici, c'est la cuisson, C'est les produits Ils sont cuits ici, euh, comme un gros bain-marie en fait. Il faut imaginer un gros bain-marie. Ouais. Et euh, c'est écrit pendant plusieurs heures euh, dedans. Toi, tu as fait quoi comme parcours Tu étais prédestiné à bosser dans l'agroalimentaire Alors, euh, non, pas du tout. J'ai un euh, bac pro animation et sociale. Et après, j'ai fait euh, trois ans d'armée. Tu t'es engagé J'étais mmh. engagé à l'armée. Et une fois que euh, mon contrat s'est fini à l'armée, euh, j'ai cherché un travail et j'ai été pris euh, ici euh, en tout tant qu'intérimaire. En après, j'ai passé un contrat geste avec cette pro d'intérim-là. Du coup, j'ai eu un contrat de professionnalisation qui a fait que j'ai pu faire des formations théoriques dans le management et dans la logistique. D'accord. Et après, je suis arrivé chef d'équipe. Ouais, donc tu es arrivé il y a combien de temps Pas longtemps Il y a deux ans. Il y a deux ans et il était déjà chef d'équipe. Bravo Merci. Et tu crois qu'il y a encore une évolution possible Il y aura toujours une évolution possible. Après, quand on le veut, on le peut. Ouais. Mais je peux toujours augmenter adjoint chef de service ou dans 15 ans, 20 ans, chef de service. Bon, alors, parle-moi un peu de ta journée type. Qu'est-ce que tu fais au quotidien Alors Quand j'arrive, je regarde les produits qui sont ici, qui sortent de la cuisson. Et j'aiguille les produits sur les lignes et j'aide les, les pilotes de ligne à organiser leur journée de travail. T'as combien de pilotes de ligne à peu près Alors on a à peu près deux pilotes par ligne, donc euh, ça fait une dizaine de pilotes ah dans ouais. chaque équipe. Ouais. Et on est à peu près une trentaine de personnes par équipe. Ah ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier au quotidien Alors euh, ce que j'aime le plus, c'est euh, la diversité des missions et aussi le fait de bouger, de ne pas être statique. C'est ça que j'aime. Et ce que tu aimes, c'est Agis en particulier Agis, euh, bah, c'est la bonne communication. Euh, en interne, entre euh, les, les supérieurs et avec euh, les, euh, les agents de production. Après, il y a aussi, euh, ce que j'aime, c'est les produits aussi. On emballe quand même des produits euh, de qualité. Donc, euh, c'est satisfaisant de pouvoir travailler dans une entreprise euh, comme celle-ci. Alors, ici, on a la mise en carton. Les produits, quand ils arrivent, on contrôle l'étiquette, ouais. la DLC, et on regarde s'il y a une étiquette dessous. C'est l'étiquette composition. On regarde si tout est lisible, si le nom du produit est lisible, et là, s'il y a une étiquette, si tout est lisible aussi. D'accord. À moi, alors, maintenant. Allez. Tu me fais bosser. Voilà. Vous êtes combien de collaborateurs à travailler ici, alors, chez vous Alors, dans l'usine, on est environ 300 salariés. Et combien de tonnes de produits expédiés On envoie 12 000, 12 000 tonnes de produits par an. Ah, je vais passer vite, vite <rire> 12 000, de 12 000 tonnes de produits essentiellement par, hein. en France Essentiellement en France, oui, tout à fait. Donc là, on est où Alors ici, on est sur le quai d'expédition. C'est d'ici que partent les produits que nous fabriquons. D'accord. Donc alors, toi, comment tu t'organises avec ton équipe Alors, euh, j'ai un préparateur de commande qui est ici, qui euh, contrôle les palettes, contrôle la qualité des étiquettes, le marquage aussi euh, de la DLC, c'est très important. D'accord. Et après, euh, il met euh, le bon de livraison et on en va dans les camions. Quelle qualité il faut pour faire un job comme toi de responsable Alors il faut être organisé, il faut être bon communicant, être convivial, joyeux, Ouais, de bonne humeur, de bonne humeur. envie de bosser. Quoi. Voilà c'est ça. Ouais. Frais car c'est moins froid et plus facile à faire. Ballon ovale, c'est bien plus marrant et plus sportif que les ballons ronds. Couscous, car il y a plus de goût et de saveur en bouche. Merci Stéphane de m'avoir partagé ton quotidien. Merci à toi pour ta venue. Du coup, pour terminer, je te propose une dégustation. Avec plaisir, ça a l'air trop bon. Une bonne petite paella. Mmh, vous la fabriquez ici, bien sûr. C'est ça. Délicieux. Alors, si vous avez envie de fabriquer cette bonne paella et bosser avec Stéphane et toute son équipe, eh bien, postulez. Euh, on recherche tout type de profil, à tout poste différent. Bon, bah voilà, vous savez quoi faire ici, chez Agis.